Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du capital, du capital que vous pouvez euh, bien sûr faire fructifier grâce au trading, mais également du capital santé. Celui-là, malheureusement, on ne peut pas le faire progresser, sauf si vous êtes en mauvaise santé, mais c'est surtout que nous avons tous un capital santé qui en principe est bon dès la naissance et lorsqu'on vit sainement mais surtout il faut l'entretenir et pour cela moi je vous conseille de faire du sport de faire une activité physique surtout si on fait du trading si on passe des heures devant un écran ou si vous avez une activité devant des ordinateurs si vous travaillez donc beaucoup assis devant des ordinateurs et bien il est extrêmement important d'avoir une activité physique je vais deux fois par semaine euh, dans une salle euh, avec un coach qui donc, euh, me donne des, des instructions, des exercices à faire. Je vous conseille vraiment de faire la même chose, euh, deux à trois heures par semaine d'activité physique, avec un coach qui lui va vous donner exactement les bons exercices pour, faire, euh, pour ne pas faire de bêtises, bien sûr, parce qu'on peut se faire euh, très mal en utilisant euh, des poids ou en, en faisant des exercices, non approprié et donc il est très important qu'un coach vous et ça, ça ne coûte pas forcément euh, très cher, moi je paye euh, moins de 10 euros euh, de l'heure donc euh, vous pouvez faire ça en groupe de, de 4 ou 5 personnes et normalement si vous avez une bonne salle avec un bon coach et eh bien vous verrez très rapidement des, des progrès. Pourquoi je fais ça Moi je fais ça depuis plus, plus d'un an, c'est un médecin donc, que j'ai consulté qui m'a dit écoute Serge tu ne vas pas avoir de problème, euh, grave euh, de santé, mais il faut que tu fasses du sport. Il est donc important de, il est, il est donc important de maintenir sa santé. Nous avons un capital qu'il est important de, non pas de le faire fructifier, mais de maintenir de manière à ce que vous soyez d'abord dans les meilleures conditions pour trader ou pour faire n'importe quelle activité. Et vous verrez que vous aurez plus de force, vous aurez l'esprit beaucoup plus libre pour faire euh, votre, vos activités et que bien sûr euh, vous aurez une satisfaction de voir votre corps en meilleure santé. C'est vrai qu'au début vous aurez peut-être un petit peu mal aux muscles les premiers jours mais après euh, ça devient un peu comme, comme une drogue mais une drogue saine euh, qui vous incitera à aller régulièrement donc en salle de sport à faire une activité. Euh, moi j'y vais avec mon épouse donc vous pouvez aller avec euh, votre compagne ou votre compagnon euh, ou avec des amis, et c'est très très très agréable de faire ce genre de choses. Et Vous pouvez faire ça à tous les âges, là où je vais, il y a des, des personnes qui ont plus de 80 ans, qui font des exercices, qui jouent au tennis, donc euh, il faut vraiment en profiter. Euh, si vous avez cette occasion, vous prenez, faites l'effort d'y aller, euh, vous en aurez d'autant plus de satisfaction. Si vous dites « bon, j'ai pas le temps eh », et bien je vous assure que ça vaut la peine de le prendre ce temps. On dit toujours qu'on n'a pas de temps pour les choses qu'on n'a pas envie de faire, mais il faut se forcer de temps en temps et vous verrez que vous en tirez énormément de bénéfices. Donc vous serez beaucoup plus alerte, beaucoup plus vif d'esprit également et vous en retirez beaucoup beaucoup de bienfaits pour votre santé, tous les médecins vous le diront, l'activité physique est extrêmement importante. Donc, votre capital santé, il est aussi important que votre capital argent parce que si vous n'avez pas la, la santé, eh l'argent ça ne sert pas à grand chose. Donc euh, lorsqu'on prend de l'âge, bien sûr, il est important de continuer à, à se maintenir en bonne santé le mieux possible et non pas avec des médicaments. Moi, je ne prends pas de médicaments et je peux vous assurer que je suis en, en bonne santé, je touche du bois, mais euh, je peux vous dire que... Faire des activités physiques, pour moi c'est aussi important que n'importe quoi dans la vie pour maintenir bien sûr une bonne santé le plus longtemps possible. Donc pensez-y, votre capital santé est aussi important, sinon plus important que votre capital argent si vous voulez profiter de la vie le plus longtemps possible. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, n'hésitez pas à la partager parce que je crois que tout le monde devrait euh, pensez à ça et euh, surtout dans des pays comme la France, la Belgique où le climat n'est pas excellent, votre corps a besoin de force pour résister et non seulement il faut une alimentation saine, mais il faut également euh, faire des exercices physiques. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh profitez-en, euh, vous pouvez vous abonner ici en dessous. Et euh, toujours, bien sûr, je vous donnerai dans mes prochaines vidéos des conseils euh, pour trader et non seulement pour être en bonne santé, mais pour faire fructifier aussi votre capital argent. Si vous cherchez une formation au trading efficace, eh bien vous avez un lien sous la vidéo et dans cette vidéo qui vous permettront, en plus de votre capital santé, de faire fructifier également votre argent. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.